Il était une fois un chien qui sentait très fort Et qui habitait les rues de Paris On dirait une vieille serpillière Une serpillière Où ça une serpillière <rire> On m'appelle Chien Bourri T'es sérieux Il est un peu foufou parfois, mais il est vraiment génial Ça va Vous suivez Oui, oui <rire> C'est mon jour de chance T'en veux, Chaplapla Cette fois, c'est la bonne T'es sûr que c'est aujourd'hui qu'on va découvrir son super pouvoir mmh. Un super bizarre, non Attrape! la Attrape Ouh Chien pourri et plat C'est moi le chat, c'est toi le chat Un ami, une poubelle. Et pour nous la vie est belle Quelle aventure à chat plat Sacré chien pourri